Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mon haul Fay With Love. Fay With Love, vous en avez sûrement entendu parler dans les derniers mois. C'est énormément présent en ce moment sur les réseaux sociaux. Tout le monde en commande à travers le monde. Et puis tant mieux parce que c'est une superbe belle compagnie. C'est tout nouveau, c'est depuis euh, août 2013. Fay With Love, ça a été parti par Faith Coropad, euh, une des deux jumelles que vous connaissiez peut-être dans euh, bo 2 quand on était plus jeune à Musique Plus. Son autre jumelle, euh, ben sa jumelle en fait, c'est Audrey Escoropade qui a uh, Audrey's Antidote euh, qui est un magnifique blog aussi euh, sur la santé, style de vie sain, euh, puis très inspirante aussi. Euh, fait With Love, c'est ça, c'est des bracelets, qui euh, des accessoires pour hommes et pour femmes maintenant, euh, qui ont des vertus en fait, euh, sont faites avec des pierres euh, semi-précieuses, justement qui vont amener de l'énergie au corps, mais en fait chacun, euh, chacun des bracelets a euh, une différentes pour chaque personne, une signification différente aussi. J'avais envie de vous parler un petit peu justement de cette compagnie là parce que c'est une belle initiative qu'une québécoise a pris qui est partie vraiment de des, des produits qu'elle faisait à la main euh, pour son entourage, puis qui a vraiment euh, pris beaucoup, beaucoup d'expansion et maintenant qui peut être partagée à travers le monde. Euh, puis j'avais envie un petit peu de vous parler de cette famille-là parce que, euh, en fait, euh, fait est entourée, comme je vous disais, de sa sœur Audrey, qui a un super de beau blog qui est euh, vraiment inspirant. Et puis sa maman aussi, Julie Marchand, euh, qui a élevé toute cette belle famille-là. Je crois qu'ils sont comme 6 ou 7. C'est une grosse famille, puis c'est une femme qui a qui a eu des, des épreuves dans sa vie mais qui est tellement euh, rayonnante, resplendissante et maintenant elle a un site internet qui s'appelle Mon Gym Virtuel qui apprend les gens euh, n'importe où, là, on peut euh, prendre n'importe quel moment dans la maison pour le faire, on n'est pas obligé d'aller au gym et elle montre des routines euh, d'entraînement de, qu'on fait avec le poids de notre propre corps donc c'est vraiment bien pour les gens qui n'ont pas envie nécessairement d'aller au gym, ils restent à la maison puis ils suit Julie euh, euh, par l'ordinateur. Donc, euh, elle est vraiment entourée d'une famille avec une spiritualité. Moi, j'adore euh, euh, les regarder euh, dans leurs photos, dans leurs partages. C'est vraiment une famille unie et qui s'aime. C'est super inspirant. Pis je trouve que c'est aussi ce que euh, Fay With Love transmet aux gens. C'est plein d'amour. Comment explique Fay sur son site internet Depuis la nuit des temps, plusieurs civilisations ont utilisé les propriétés des minéraux pour soi guérir, pour réaligner les chakras pour la méditation ou encore la protection. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Le bracelet Tree of Life est fait de billes de bois. Donc, le bois, ça signifie la sagesse, la protection, la force, la générosité et la beauté. Le bracelet Sweet Pea signifie le bonheur et la joie. Little Miracles, True Love et Flowing Allergy sont faits d'agate. La GAP, ça améliore la fonction mentale et ça l'aide à la concentration, la perception et les capacités d'analyse. L'Agathe aide à éliminer également les énergies négatives. Think Buddha est fait de pierres fossiles et ça aide au calme et à la relaxation. Le bracelet mermaid est fait de sunstone. C'est une pierre qui signifie le leadership, le pouvoir personnel, la liberté, la conscience élargie. Ça reflète vraiment les qualités de la lumière, ça apporte l'ouverture, la bienveillance, la chaleur, la force, la clarté mentale et la volonté. Driving Buddha, c'est un de mes bracelets préférés. Il est fait de goldstone, donc quand je vais le tourner, vous allez voir, il brille un peu, mais c'est vraiment, vraiment léger. Ça signifie l'apprentissage et la communication. Quand j'étais sur le site et que j'ai cliqué sur Woman et que j'ai vu la panoplie de chandail qu'elle offrait, j'ai pas pu résister à acheter le I am love que j'aime vraiment beaucoup. Euh, C'est un chandail pour moi qui signifie beaucoup plus que juste euh, euh, du style ou euh, un message. C'est vraiment ce que moi j'essaie de faire dans la vie. J'essaie de transmettre l'amour aussi auprès des gens que, que je côtoie, que je rencontre. Donc pour moi, je pouvais juste pas faire autrement que d'acheter ce chandail-là. J'ai également acheté le chandail Free Spirit, qui est un chandail à, qui est plus décolleté. Euh, Puis pour les chandelles, ce que je vous conseille de faire, par exemple, moi en temps normal, je prends du small et dans ces chandails-là sont vraiment en faites plus petits. Donc euh, prenez un large, moi j'ai pris large. Euh, si vous êtes une extra small, allez-y dans le medium et si vous êtes une XX small, allez-y dans le small. Si vous êtes comme moi et vous êtes in love avec Faye With Love, je vais laisser toutes les informations dans la barre d'infos pour pouvoir le commander les produits Faye With Love, les bracelets et les chandails. Maintenant, il y a vraiment, comme je dis au début, une gamme qui a été faite pour hommes aussi. Donc si des fois vous avez envie d'acheter un bracelet à votre chum ou à votre papa parce que ça signifie quelque chose pour vous, Bien, vous allez pouvoir le faire. Également, surveillez surveiller euh, son Instagram, sa page Facebook parce qu'elle a souvent des gros gros codes euh, pour avoir des euh, réductions. Euh, souvent, c'est comme même des moins 40%, moins 30%, ça vaut vraiment la peine. Si vous avez des euh, spécifications, par exemple, vous avez des petits poignets, vous pouvez toujours l'écrire quand vous commandez, euh, dans les commentaires, juste inscrire que vous avez un petit poignet. Moi, je marquerais, si j'étais vous, la circonférence. Mesurez-vous, marquez-le, comme ça, ils vont pouvoir faire euh, le bracelet adapté pour vous. Comptez environ de 1 à 2 semaines pour recevoir votre commande. Et comme le dit si bien fait sur son site, « Do everything with love ».